Duel au sommet. Sébastien le marketeur français versus Olivier Roland. Regardez la suite en cliquant sur le premier lien dans la description. Regardez l'interview. Comment devenir un entrepreneur libre par Sébastien Knight en cliquant sur le deuxième lien. Et, les gars, cette méthode de présenter les choses différemment ne mérite-t-elle pas un pouce en l'air, un commentaire, beaucoup de partager, d'abonnements actifs à ma chaîne dans la rubrique « T'es qui, toi ?», un article est consacré à Olivier Roland et à son livre « Best-Seller ». Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Le guide des rebelles intelligents au XXIe siècle par Olivier Roland. Que nous raconte Olivier Roland Vous en avez assez du maître boulot-dodo ou de ces études interminables dans lesquelles vous apprenez surtout des choses qui ne vous serviront pas Brisez la routine et réussissez en dehors du système en suivant cette méthode étape par étape basée sur l'expérience de centaines d'entrepreneurs et appuyée par plus de 400 références scientifiques. Comprenez les limites du système éducatif et pourquoi il est de plus en plus obsolète, hackez votre éducation en boostant votre QI, apprenez comment vraiment apprendre efficacement, et devenez libre en créant une entreprise qui soit au service de votre vie, plutôt que votre vie au service de votre entreprise. Bref, rejoignez le mouvement grandissant des rebelles intelligents. C'est pas beau, ça N'oubliez donc pas de liker, commenter, partager et abonnez vous à la chaîne. Page suivante, sujet suivant. Maintenant, dans la rubrique « Et toi, t'es qui ?» Sébastien Knight nous raconte une toute autre histoire dans une interview face à Olivier Roland. Comment devenir un entrepreneur libre À gauche, c'est son livre à lui. Il a pour titre « Profession entrepreneur libre ». Regardez l'interview « Comment devenir un entrepreneur libre » par Sébastien Knight en cliquant sur le troisième lien dans la description. Et n'oubliez pas mon petit souhait. Parce que je le vaux bien. Bien. Mais qui est derrière cette insolite opération Cette nouvelle méthode de créer des vidéos sur YouTube vous est proposée par Saïd. Alias. Hashtag partage. Carte de visite. Les professionnels cherchent constamment du trafic qualifié. Et les apprentis cherchent constamment aussi un formateur qualifié. Bref. Les formateurs envoient vers le grand public moult formations et tutos offerts ainsi que de multiples autres cadeaux qui ne touchent pas beaucoup de monde. Alors qu'on sait pertinemment que les internautes en sont friands. J'ai donc créé cette plateforme pour aider les premiers à distribuer leurs cadeaux et pour que le maximum de gens les reçoivent. Et la bonne nouvelle c'est que tout est gratuit. Donc. Avec Hashtag Partage, explorons le net autrement. Et que vaut cette originale idée Bien sûr, beaucoup de likes, autant de commentaires, le maximum de partage, et un abonnement massif de votre part, pour la simple raison qu'il est bénévole. Je publie au moins une vidéo par jour pour essayer de répondre au maximum d'attentes de la part des professionnels ainsi que de la part des apprentis. Ne sont-ils pas destinés à se rencontrer un jour mais il y a une chose très importante pour moi, envoyez-moi des questions pour que je sache comment vous fonctionnez. J'en ai besoin pour recentrer mes actions avec chacun de vous. Demain, je vous enverrai d'autres contenus de très grande valeur. Merci et à demain.